Pour reprendre le, le, le projet plutôt dans sa globalité, donc effectivement c'est à la base donc un appel à, à manifestation d'intérêt qui a été lancé par la collectivité sur ces halles. Ils ne savaient pas quoi en faire, c'était un peu leur, leur épine dans le, dans le pied sur un éco éco-quartier. Que la mixité elle se décrète pas juste, c'est pas juste une question de tarifs, c'est plein de choses, c'est l'architecture, c'est l'animation, c'est la programmation culturelle, c'est plein plein plein de choses pour, pour vraiment arriver à générer une mixité, une mixité sociale, ce qui n'est pas, pas, pas simple, vraiment ce qui n'est pas simple à mettre en œuvre. C'est une question de vraiment de, de, de, de mentalité des élus, soit il y a cette volonté d'innovation, soit il y a une volonté de gestion, Et quand on est dans la gestion, on est plutôt sur des modèles euh, sécurisé, éprouvé. Ouais. Sur le projet collectif du Ramier, la, la dynamique a, a pris naissance au, suite aux concertations initiées par la, la métropole sur l'aménagement du Grand Parc Garonne ouais. et mmh. en particulier de l'île du Ramier. qui fait près de 250 hectares. Euh, Et du coup on a travaillé pour faire une sorte de plan d'ensemble euh, avec une réflexion un peu permaculturelle, c'est-à-dire ok, quelles sont les énergies, quels sont les espaces à préserver, les espaces à valoriser, euh, comment on fait vivre le lieu parce que il faut de la culture et il faut de la guinguette pour que ça, ça rémunère un peu, il faut du sport pour que ça soit dynamique, il faut de l'écologie pour qu'on puisse porter cette, cette transition écologique au cœur ouais. du projet. Et au fur et à mesure on a, on a avancé avec la métropole, ce que tu en penses moi j'ai l'impression qu'on est écouté oui oui après on est écouté parmi plein d'autres gens qui sont aussi écoutés et qui donc le compromis il est oui. je dirais que c'est vraiment un des projets à Toulouse où il y a eu euh, cette volonté de, de concertation et en arrivant ici à Toulouse et en pensant Caroline et euh, Mathilde, en fait, on s'est rendu compte qu'on arrivait à avoir plus de marché. Enfin, Aujourd'hui, après euh, trois ans, on arrive beaucoup plus à travailler sur les communes qui sont aux alentours de Toulouse, ouais. notamment énormément dans le pays d'Olme euh, qui est à l'est de Foix, en Arièche. Mm -hmm. Il y a une ville euh, qui, qui s'appelait euh, ouais. Lavlanay. La et donc là, on a, enfin, on a travaillé plusieurs fois là-bas. Et en fait, qu'on a une certaine connaissance à la fois avec les habitants, mais à la fois avec les élus et, et une fille qui est en charge un peu des projets là-bas. En fait, il faut ramener les, les, enfin, les gens à venir s'asseoir sur la question publique et pas de de, de, de, de, de, de résoudre ça dans notre bureau, mais de se dire c'est en étant sur place, en discutant vraiment avec ces gens qui habitent sur le terrain qu'on va pouvoir apporter des solutions qui sont pertinentes et qui vont vraiment correspondre à leurs besoins. L'agence Cercalaire. On... Aujourd'hui, on est une coopérative, ça fait un an qu'on est une coopérative, mais ça fait trois ans qu'on porte le projet de l'agence. Notre travail il est basé sur trois volets. Il y a un volet purement gestion d'occupation temporaire et montage de projets d'occupation temporaire. On a un volet accompagnement à des projets d'hébergement d'urgence et de solidarité. Et on a un volet plutôt animation, dynamique, de, dynamique territoriale, dynamique de quartier, avec l'idée d'apporter voilà, ouais. un plus sur le quartier dans lequel on est et de créer des liens de sociabilisation, de mmh. connexion avec les gens et de stimulation un peu, d'expérimentation, de trucs comme ça. Puisque l'idée, c'est quand même quand on a des espaces comme celui-ci, c'est de le mettre à profit le truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la métropole nous, a, nous, nous appelle pour faire des études. Par exemple, on a bossé depuis un an sur un projet à la Reinerie, où en gros il y a les services de la métropole qui sont dans un, dans un lieu, donc la mairie de quartier qui va déménager, et ils savent que ces bâtiments-là vont rester vides pendant deux ans, et du coup ils ont fait appel à nous pour pouvoir étudier la capacité ou non de faire une occupation temporaire, avec son modèle économique, sa dynamique de territoire, euh, la gestion même d'un site, et, euh, et la, la programmation, enfin euh, on va dire, euh, l'usage que pourra avoir le lieu.